Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo. Donc, euh, la famille partagez information capitale. Avant-hier, le CNRB pour vous dire que le général 5 étoiles est votre cauchemar. La livraison d'armes, ce que vous avez reçu, nous sommes déjà au courant. Les armes que vous avez reçues avant-hier, nous sommes déjà au courant. Vous n'allez rien faire sans que nous ne mettions le peuple au courant. Les armes que vous avez reçues de vos partenaires de la France, nous sommes déjà au courant. Quoi que vous fassiez, vous alliez partir. Mettez cela en tête. Donc, euh, c'est plusieurs camions remplis d'armes. Avant-hier, ceux qui ont vu les camions qui sont rentrés au palais Secouturea, ce n'était rien d'autre. C'était la livraison d'armes. Parce que le bandit, le poutiste, il n'est pas prêt à partir. Les camions qui sont rentrés au palais Secouturea avant-hier, oui, donc, euh, D'autres ont été acheminés vers leur base militaire de frocaria vers la ba leur base militaire. Ils ont acheminé d'autres armes là-bas. Tout ce que vous allez faire, nous allons dire au peuple de Guinée. Parce que le peuple, le CNRD, leur sacrifice et leurs mensonges, leur démagogie. Vous pensez qu'on va rester là, vous allez endormir le peuple Non donc, euh, les gens de Kaloum, au camion Negeto, au Kurobora, et n'a sauvé pas les mains, fin carré, parce que n'a bandi n'a narco, à Mouamassigafe, à Mouamassigafe, l'armée guinéenne, donc c'est pour vous dire que les armes, le CNRB est soutenu, et ils ont reçu des armes. Tout ce qu'ils sont en train de nous dire, dialogue, dialogue, je vous dis que là, il m'a dit, il n'est pas prêt à partir. Heureusement, et c'est pourquoi les gens me donnent toujours raison, vous avez vu, quand je vous ai dit, il faut que les leaders politiques comprennent que le CNRD est à combattre, n'est pas à dialoguer. Vous avez entendu, Ali, la question, Air Guinée. il y a des gens qui ont cru que non, ils allaient tourner la page là. Ali vous a dit que ça est, en cours, vous avez compris. Donc ceux qui pensent que le gars là, vous pensez que c'est Alpha Condé votre ennemi Non C'est le bandit qui est en face là, c'est lui qui est assis là-bas, le fauteuil là, c'est ce que vous voulez. Vous avez tous écouté Ali aujourd'hui. Beaucoup m'ont appelé, eh, Damaro tu avais raison. Tu avais raison. Si Dumbuya fait faveur à Seloudale, c'est que appelez-moi tout ce que vous voulez. Il a déjà dit à Cancan, il a dit aux sages qu'il ne va pas prendre le pouvoir dans la main du Manden pour donner à quelqu'un. Vous n'avez pas compris cela. Vous n'avez pas compris cela. Je vous ai dit, même si on le mettait la pression, il disait, ok, dossier Air Guinée ou quoi, ils vont faire tomber. Je vous ai dit, ils ont un autre dossier. Contre El Asseloudane. Il parle de rébellion. Je vous ai déjà dit ça. Mettez cela, mettez cela à l'oreille. C'était pour vous dire, dossier Air Guinée, ils vont faire tomber. El rentre. Et c'est fini. Quelqu'un qui n'a pas eu honte. Quelqu'un qui a trahi le président Fakonde. Qui d'autre C'est selou hein C'est là selou hein Doumbouya va respecter. La seule chose qui fera partie le bandit, le narco, c'est la force. Et l'union de, des partis politiques, là, RPG Arc-en-Ciel, UFDG, UFR, si ceux-ci ne sont pas ensemble, vous ne pourrez rien contre le bandit. Ça, je vous le dis. Hein. Vous ne pourrez rien contre ce narco-là. Les armes sont rentrées avant-hier, vous avez vu. Il n'est pas prêt à partir. Ça, je vous le dis, il n'est pas prêt à partir. Il sait ce qu'il a fait. Comment un criminel va dire que lui, il est propre qu'un voleur Je donne l'exemple comme ça. Comment un criminel va traiter quelqu'un de voleur Comment un criminel va juger Hein non. Attendez. Donc, vous voyez comment le gars essaye de tromper tout le monde. Toi, tu es un bandit, un criminel. Tu as tué les gens, tu es venu. Tu as tué les gens, tu es venu. Toi, tu vas venir parler des leaders politiques. Toi, tu vas venir parler du détournement. Un criminel. Jusqu'à présent, le nom n'est pas connu. Doumbouya peut donner quel exemple au Guinéen Un criminel comme Doumbouya. Un bandit comme Doumbouya, un narco comme Doumbouya, peut donner quel exemple La seule solution de Doumbouya, je vous ai dit, c'est la force. Un autre coup d'État. Le soulèvement populaire, un autre coup d'État. Si vous comptez sur ce narco, pour le dialogue, restez à dormir. Restez à dormir. Il est prêt à tout. Là, il m'a dit, est prêt à tout. Mais comme vous, les leaders, on vous parle, beaucoup ne comprennent pas, on vient des petits jeux, oh, est... C'est l'avenir la, de la Guinée qui est. Ça, c'est pas le président Fakonde, Ce n'est pas El Ce n'est pas Sidi Atouré. On a affaire à des bandits. On a affaire à des narcos. Vous ne comprenez pas cela Vous ne comprenez pas cela Vous allez vous asseoir juste à des querelles inutiles. Il n'y aura même pas d'élection tant que le bandit est là. Quelqu'un parle. Vous avez vu les journalistes de films aujourd'hui le journaliste qui parlait, il faisait pitié. Nous-mêmes qui sommes ici, ils veulent notre peau, à plus forte raison ceux qui sont là-bas. Nous qui sommes ici, ils veulent de nous, surtout ceux qui sont là-bas. L'affaire de drogue, ils ne veulent même pas entendre parler. Le cas du Nigéria, tout ça, c'est de la diversion pour dire, ah non, vous, ça c'est... Et ils lui tout ça, c'est quand ils sont coincés, la saisie de, de Philippines. Quand ils ont compris que oui, ça s'est arrivé. Oh, après trois mois, après trois mois de lutte, voilà, c'est une enquête. De... Lorsque les Chogoros étaient là, c'était terre à terre devant le peuple de Guinée. Vous pensez que vous allez vous rendre propre devant les Guinéens Mettez le cœur. Ça ne marchera pas. Payez encore des gens. Ça ne marchera pas. Vous êtes sale. Vous êtes des narcos. Le coup d'État était un instinct de survie. Ça n'a rien à voir avec la démocratie. Et vous voulez rester au pouvoir pour faire souffrir ce pays. Pour que ce pays devienne un pays narco, ça n'arrivera pas. Inch'Allah. Aldi Des bandits comme vous Vous pensez que vos jeux que vous faites, vous avez affaire à des enfants Hein Un bandit va venir prendre le pays les politiciens ne comprennent pas. Non, j'ai bien aimé. Quand Ali Toura a dit le dossier Air Guinée, là, ça est là-bas. Non, là au moins, mais euh, nos adversaires de l'UFDG, ils vont comprendre que la route est barre. Ils essayent de barrer la route à tout le monde. Je vous ai dit, le... leur plan, ah, c'est de forcer la situation. Parce qu'ils savent que ça ne va pas tenir. Je vous ai dit, les forces vivent. Unis, le CNRD ne peut rien. Il ne peut rien. Maman dit même, il le sait. Deuxièmement, s'il y a la pression, c'est pour dire, OK, on a jugé le docteur Kassori. <coughs> Excusez-moi. Les Sydia, ces loups, ils sont disqualifiés. Maintenant, c'est le Nyangbo qu'ils vont prendre. C'est le Nyangbo, ils vont classer maintenant comme leur candidat. Pour assurer un an demain meilleur pour eux. Ce que veut le peuple là, c'est ce qui va se faire. Pas ce que vous, vous voulez. Agnewama tout. Agnewama. Atena le Et je vous ai déjà prévenu. Les gens font. Ils posent des actes juste par peur. Et cette peur là ne va pas nous animer. Les gens font tout ça là. Vous n'allez pas faire. Euh, C'est-à-dire les gens, les menaces des journalistes. Osez, organisez-vous en, asso en association comme vous avez menacé Charles Wright. Faites-le. Vous avez vu le rapport si c'était si c'était l'année passée. Vous avez vu quand il y a eu <rire> le résultat pour la liberté de presse. On a entendu le bar café. A, il y a eu des avancées. Et pourtant, c'était les résultats de 2021 en 2022. Mais on a vu la presse vanter les mérites du CNRD. Pourtant, c'était les résultats de 2021. Le pouvoir du président Fakonde avait fait combien de mois? Ils avaient flatté. Mais ils n'ont qu'à nous dire aujourd'hui le résultat, le rapport concernant la liberté d'expression en Guinée aujourd'hui. Vous avez vu le rapport des Américains. Charles Wright, on dirait un pampin. Il vient dire oh, ça, ça n'a rien à voir. Et que Manga en prison. Ibrahim Diallo en prison so en exil, Abakassouma en exil, en exil et celui de UFR en exil, Sidia, elle a celui d'aller. Nos leaders en prison, ça dit, mais Charles Wright, toi tu vis dans quel monde Vous vivez dans quel monde Vous vivez dans quel monde Je vous dis déjà, leur affaire de, de drogue là, c'est déjà connu. Ça je vous dis, tous les pays limitrophes, ils sont déjà en alerte. Les grandes puissances, ils sont déjà en alerte. Tous les colis qui quittent la Guinée sont suspects. Même vous voyagez aujourd'hui, vous quittez aujourd'hui, vous partez à Dubaï, vous serez fouillé parce que la Guinée est devenue... C'est pire que des pays de l'Amérique du Sud. Vous quittez en Guinée aujourd'hui, vos colis, vous êtes soigneusement contrôlés. Vos colis sont soigneusement vérifiés parce que vous venez d'un pays où le, à la tête c'est un narco. Je vous ai dit, le coup d'État était un instinct de survie. Si les Guinéens veulent se donner les mains pour combattre ce bandit que d'autres font croire, comment un criminel va venir parler de jugement un, un bandit va nous parler de quoi À juger quelqu'un Un criminel Hein Un criminel, qu'est-ce qu'il va nous dire Qu'est-ce qu'un criminel va nous dire Quelqu'un qui a tué pour venir Toi, tu vas venir parler de la gestion de qui Que quelqu'un a volé <rire> Dites-moi... En vérité, un criminel et un voleur on te dit de faire clémence à quelqu'un. Vous allez prendre qui? Deux personnes viennent chez vous. L'autre tue, tue quelqu'un de ta famille. L'autre, il ne vole et il part. On attrape les deux. À vous de juger. Vous allez prendre qui? Toi déjà, tu es sale. Ton, ton record est sale. Jusqu'à présent, nous ne savions pas où se trouve le corps de nos compatriotes. Ils sont combien Nous ne savons pas. Et c'est ce, ces bandits-là des narcos qui vont venir s'asseoir devant nous. Eh, eh, eh, nous allons faire ceci, cela, la refondation des bandits, des narcos. Vous êtes en train de construire à ciel ouvert. Vous pensez que nous, on va vous laisser. C'est-à-dire, pour des muettes, on va venir pour vous suivre. Vous venez faire un coup d'État. Vous, vous avez trahi le président Fakonde. Juste pour sauver vos têtes, pas pour la Guinée, ni pour la démocratie, ni pour le développement. Et regardez aujourd'hui le prix des darés. Vous avez changé quoi? L'électricité, ce qui était là, vous êtes incapable de maintenir. Partout aujourd'hui, ça ne va pas. Ça ne va pas, nulle part. Et vous voulez que non, on est là dans la démagogie, maman dit, ah non, mama dit non, maman la souffrance partout. Les travailleurs aujourd'hui, d'autres veulent même pas aller parce que c'est dépenser de l'argent. Il n'y a pas d'activité, rien à cause de vous rien. C'est ce qui m'énerve. Des tonneaux vides comme les Amara, comment des tonneaux vides peuvent nous diriger. Les gens sont allés à l'école pourquoi Ceux qui ont les diplômes de docteurs, de professeurs, ils sont allés à l'école pourquoi des tonneaux vides, des vauriens, ceux qui ont choisi la facilité tuer pour prendre le pouvoir vendre la drogue pour gagner leur vie, tout ce qui est interdit et vous voulez qu'on s'asseye applaudit ces bandits là vous pensez que la Guinée va avancer donc il faut que les gens comprennent je vous ai dit je ne suis pas content qu'on parle de, du dossier contre El Asseloudal et Air Guinée le fait que Ali Touré a parlé de ça c'est pour vous dire combien de fois vous êtes en train de rêver pour dire que vous allez vous défaire du RPG que Mamadi Doumbouya va faire clémence il va faire grâce à Ella Je vous ai dit, c'est utopique, ne rêvez même pas. Ne rêvez même pas. Il a été clair devant les sages de Kankan, Il dit que lui, il sait pourquoi il a fait le coup d'état. Ce qu'il vous a dit, le 5 septembre, c'est différent. Que lui ne va pas prendre le pouvoir dans la main d'un Malinke pour donner à d'autres. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Euh, five five Diallo, il ne faut même pas répondre. C'est-à-dire, quand tu, tu deviens leur médicament, ça les dérange. Voilà, ça les dérange. Et c'est pourquoi je dis, un influenceur et un petit blogueur, il y a la différence. Nous, on prévient. On dit, voici ce qui est bon. On dévoile leurs secrets. Parce que tout ce qui se passe, nous sommes au courant. De tout. Vous voyez, personne ne peut démentir quand le général vient, il dit « "Pac, Aucun de leurs petits communicants ne peut sortir pour dire « Non, ça là, c'est pas vrai. » Non, non, non. On dit toujours « Le général a raison. » Benito a raison. Mamoudou a raison. Les blogueurs, les communicants qui sont à l'étranger ont raison. Parce que les gens ont peur même de donner des infos aux journalistes. Les journalistes sont menacés. Des infos que des journalistes doivent révéler, ils sont obligés de nous donner. Parce que nous, ici, là, ils ne peuvent rien contre nous. Ils ne peuvent rien par la grâce de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ils pensent qu'ils peuvent nous faire taire. Vous ne pouvez pas. Vous allez tout faire, vous allez tourner. Tant que vous, vous ne tombez pas, inshallah, on ne va pas abandonner des narcos, vous venez et vous êtes là en train de pleurnicher, de vous donner. Le président Fakonde était là, organiser des élections avec des fonds propres. Tous les PME en cours, les, 4, les 14 000 personnes que vous avez mis à la retraite étaient là à travailler. L'argent sortait où C'est ça la différence entre les personnes. C'est pourquoi je vous dis vous êtes des tonneaux vides. On ne peut pas accepter des tonneaux vides, des vauriens à la tête du pays. Vous devez dégager. Il faut que les gens comprennent cela. Le bandit, si ce n'est pas par la force, il n'ira pas. Le bandit a fait le coup d'état pour sauver sa tête. Et le bandit, c'est le maintien qu'il il essaie de faire. Vous n'avez pas compris. Juste distribuer de l'argent, acheter les consciences. Il faut que les Guinéens se posent la question là. Autant du président Fakonde, les la descendait les trucs, les, les narcos, comme on attrapait les Mamadi Kabbalah, aujourd'hui qui est en France. Le grand de Doumbouya lui-même. Personne ne parle de ça. Même les médias, les girassies, personne ne parle. Que non, il s'est évadé. non, la Guinée, je m'assois, je dis, je préfère mourir dans ce combat que d'abandonner ce combat. Je préfère mourir dignement que de venir être lâche ou me taire. Ma conscience me frappe. Pourquoi ces médias ne parlent pas de ça? Pourquoi les médias ne parlent pas de Mamadi Kaba qui s'est évadé en pleine journée? Parce que c'est des bandits, c'est eux-mêmes qui dirigent ce pays. C'est ce que les Guinéens doivent comprendre. Ça, c'est des petites choses pour comprendre qu'on a affaire à des narcos. Saisis, record du jamais vu. Trois tonnes de cocaïne. On a vu le cinéma qu'ils ont fait. Sans appeler l'expertise des Américains, des Européens. Ils se sont mis devant les gens à faire le cinéma. Hein C'est grave ils ont, d'après eux, poudre de manioc. C'était même pas, donner, pas mieux de donner ça aux pauvres pendant le mois de Ramadan. Là, vous allez avoir de la bénédiction. Ils vont brûler de, de, de, de poudre de manioc pour dire que non. eux ils ont brûlé 3 tonnes de cocaïne en plein centre-ville. En tellement. C'est-à-dire quand Dieu veut humilier des gens, les prendre en flagrant délit, c'est comme ça. Comment on peut brûler 3 tonnes de cocaïne partout où ça s'est fait Tapez sur Google. Vous mettez cocaïne, saisie de cocaïne, ou bien ils ont essayé de voilà, détruire. Vous allez voir, c'est hors de la ville, loin de la population. Mais les bandits en plein centre-ville, même les oiseaux même, ils étaient contents. Parce que c'était de la poudre manioc. Et vous voulez que les Guinéens, on va accepter des tonneaux vides, des arrogants, des vauriens, des bandits, des traîtres à la terre de ce pays devait dégager. L'armée républicaine, je vous ai dit, le coup d'État, l'armée n'a rien à voir dedans. Regardez aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui. Des disparitions, des arrestations. L'armée aujourd'hui, tout le monde est devenu muet. Bon. Euh, Pepe Barr, j'allais terminer par ça. Un des éléments des forces spéciales qui a tiré sur un petit à Sangoya. Ça dit... Je vous ai parlé de Takla de, la dernière fois. Celui qui signalait les autres éléments des forces spéciales que Dumboï. Ça dit, c'est incroyable. Walloy. Et moi, je vous ai dit, hein, moi, Damaro, Inch'Allah, vous allez moi me prendre en héros pour dire non. On était aveugle. Tu as mis ta vie en danger pour nous. C'est maintenant qu'on comprend. Tant que les bandits, là, on ne les enlève pas, vous n'allez pas comprendre les dégâts. Combien de fois ils ont amené la Guinée en arrière? Moi, si je suis n'y souvent, je suis un je suis il peut de la un Nous, je n'y a pas de problème. Si à un homme, je suis un homme, les suis un homme, je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme, je suis la souffrance des Guinéens, de la regardez, des petits qui droguent aujourd'hui, ils vont tirer sur un petit à Sangoya. Et après, c'est pour dire, la justice sera la boursole, c'est rentré. Ils font des braquages, ces petits-là. Rien ne sort dedans. Je vous ai dit, c'est seulement l'armée qui a peur. C'est un petit groupe seulement pour effrayer les gens. Wallah, si vraiment l'armée guinéenne, de groupe, décide aujourd'hui ils ont le soutien du peuple. Mamadi ne peut rien. Lui-même, il aura peur. En fin de compte. Mais si l'armée, vous ne décidez pas pour enlever ce bandit à la tête, c'est une honte de dire à un, un ancien légionnaire que ce dernier dirige la Guinée. Nulle part dans le monde, vous allez voir un légionnaire. Les Idiamines qui ont trompé le président Fakonde. Et vous, l'armée guinéenne, vous êtes restés assis. J'avais dit le, le jour du coup d'État, j'ai dit les généraux, tous les colonels, vous pensez que c'est au président Fakonde, il a fait le coup d'État Non. J'ai dit vous tous. Vous êtes dans le bateau. Si vous laissez le capitaine couler, le bateau va couler, vous allez tous couler. Et beaucoup ne, beaucoup ne sont pas tombés. C'est ce que je vous ai dit dès le départ. Vous n'avez pas compris. Si vous avez résisté pour dire non, vous, vous aviez la même mise déjà. Mais le bandit va prendre le président Alpha -Condé. Paf. Vous laissez ce tonneau vide prendre la Guinée en otage. Vous-même, au fond de vous, vous avez mal. Lui-même, il sait que vous n'avez pas confiance à lui. C'est les enfants qui droguent aujourd'hui, qui tirent sur, des, sur la population. Tu dis quelque chose, on te menace comme les journalistes, les journalistes étaient en train de dire. Le bar café, les gens là ne parlent pas, les journalistes là, personne ne parle. J'ai dit l'affaire de drogue là, on parle pas. C'est au temps du président Fakonde, on peut s'asseoir. On dit voilà, les têtes, les moussa Moïse, les têtes vont tomber. Wallah, on ne peut pas laisser ces bandits là. Les forces vivent. Les forces vivent. C'est le mois de Ramadan. On va accepter. On va prier. On va respecter le mois saint. Mais je vous dis, préparez-vous, réveillez-vous. Wallah, si vous ne vous battez pas. Pour que Mamadi parte. Ne rêvez même pas. Il vont D'ici. Le... Après la fin du ramadan. Ils vont venir tout de suite là. Ils vont enlever les Le reste des mères là. Ça je vous dis. Ça mettez cela en tête. C'est qu'on vous teste quoi. On voit comment vous allez réagir. C'est ce que Mamadi est en train de faire. Donc pardonnez. Pardonnez. Pensez à la Guinée. Pensez à la Guinée. Arrêtez de. Arrêtez vos querelles inutiles Président facondé C'est Selou, sidia pardonnez Pensez à la Guinée Battez-vous comme en 2010 2009 pour faire partie les militaires Et quel genre de militaires C'est seulement, je vous dis, quatre personnes qui sont en train de nous fatiguer Et même entre eux il n'y a pas de confiance Idi Amin, Bala Amara Là, il m'a dit. Tout le reste là, on les a manipulés. Les malfaiteurs, c'est les quatre là. Les quatre malfaiteurs. Bala, Amara, Idiamine. Là, il m'a dit. C'est les quatre malfaiteurs. Le reste de l'armée aujourd'hui, ils ont mal. Ils ont mal aujourd'hui. Où ils sont aujourd'hui L'armée guinéenne. C'est une honte pour eux d'avoir un légionnaire à la tête de la Guinée. Ils pensent qu'ils peuvent désarmer. Donc, il y a les armes qui sont venues avant-hier. Tu vas partir avec les armes là. Tu n'es pas l'homme idéal Et c'est pourquoi j'ai dit aux religieux Quand vous priez là Priez ce qui est bon pour le pays Ne priez pas pour Mamadi Priez ce qui est bon pour la Guinée Pas pour Mamadi Si vous devrez prier, c'est que le président Fakonde était là-bas. Vous devrez prier pour le président Fakonde. Ne priez pas pour le bandit. Vous priez pour la Guinée. Naganfa Encore. merci d'avoir liké. C'était le général 5 étoiles. Le combat continue. Voilà.